Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, étant donné que c'est la fête nationale et pour certains vous allez certainement aller voir le feu d'artifice ce soir ou demain, bah j'ai décidé de vous montrer ici une asset gratuite qui s'appelle Starter Particle Pack qui va vous permettre en fait de créer de jolis feux d'artifice dans vos applications et dans vos jeux. Alors évidemment ça va pas être forcément le feu d'artifice du 14 juillet mais on va avoir des particules qui vont être assez intéressantes. Alors vous pouvez voir que cet asset est disponible gratuitement, son nom c'est Starter Particule Pack, c'est développé par Full Tilt Boggy, on peut voir qu'il y a déjà 18 euh, reviews et euh, d'ailleurs c'est noté 5 étoiles, donc on peut voir que c'est assez sympathique. Donc l'asset est assez légère, 10 mégas et évidemment il suffit de l'importer dans Unity et on va voir ensemble comment elle fonctionne. Nous voilà dans un nouveau projet Unity, alors un projet 3D très simple, j'ai modifié les propriétés de la caméra pour avoir un fond noir, donc le clear flag à solid color et le background à noir. Donc vous pouvez voir qu'une fois que cet asset est importé dans votre projet Vous avez ici le dossier Full Tilt Boogie Et dedans vous avez pas mal de choses Le premier dossier Helper qui va vous permettre Qui est un readme tout simplement Donc on peut voir ici à droite les instructions Et je vous encourage à aller le lire parce que vous allez voir que c'est assez simple Alors au niveau de l'utilisation euh, bah C'est assez simple si vous avez euh, le dossier Lens On peut voir où il y a des Lens dedans du ma Des matériaux ici Bon il euh, n'y a rien de compliqué Vous avez ici le dossier Préfab qui va vous permettre de tester En fait les, euh, les particules Qui ont été euh, bah, pré euh, préprogrammer on va dire donc par exemple ici j'ai le particule loops, voilà, donc on peut voir que ça me fait des petits points blancs, alors je vais essayer de le mettre ici en Reset pour qu'on le voit ici, donc là, bon, on peut voir un peu de fumée, euh, vous en avez d'autres, hein. par exemple ici, euh, les euh, Heat Spark, voilà, donc on peut voir qu'ils vont donner plutôt quelque chose, alors, pareil, on va le remettre à, à Reset, parce que sinon on ne va pas le voir, mais là on peut voir qu'ici on a un genre de petit feu d'artifice, bon, vous en avez quelques-unes qui sont assez sympathiques, alors le gros intérêt, évidemment, c'est de gagner du temps, donc pour ça, vous allez au niveau de l'onglet Scène, et vous allez voir que vous avez un exemple, et vous avez ici Particle Effect Example, on va tout de suite s'intéresser à celui là je vais pas enregistrer les modifications au niveau de ma scène je vais passer ici en maximise on play et on va pouvoir observer qu'ici je peux activer en fait tout simplement euh, dans l'inspecteur les particules une par une et vous allez voir ce que ça donne donc évidemment pour les jouer il faudra euh, les sélectionner comme vous pouvez le voir et on va pouvoir comme ça s'intéresser enfin on va tous les sélectionner pour faire un joli feu d'artifice donc vous voyez que je les prends tout je les sélectionne et là on peut voir que du coup euh, tout est activé sauf le Lens Rotator qu'on va activer aussi. Et maintenant, on va pouvoir tester ça ensemble. Euh, dans Unity, vous pouvez voir que c'est très simple à utiliser. Je lance ma scène en Maximize on Play. Et là, on peut observer que j'ai un joli feu d'artifice à l'écran, évidemment, avec tous les particules qui sont utilisées. Vous pouvez voir que l'effet est assez sympathique. Donc, ce qui peut être sympa aussi, évidemment, c'est que là, j'ai une main caméra qui n'est pas forcément très près. On peut voir qu'ici, ma main part ma particule est là, voilà. Et ma caméra est assez loin, je pense. Main caméra, voilà. Donc, je vais l'avancer un petit peu pour être un peu plus près, pour voir ce que ça donne. Et c'est parti, on refait un essai. Et là, on peut voir qu'on a un joli feu d'artifice avec des éclairs, avec toutes sortes. Bon, voilà, c'est pas bien compliqué à utiliser, ça peut être utile. Cette asset est totalement gratuite, vous avez son nom, vous pouvez la rechercher dans l'asset store et je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez euh, bah, juger par vous-même. Donc voilà, une asset que je tenais à vous présenter. Encore une fois, parce que ici, ça se prêtait, étant donné qu'on est le 14 juillet, enfin, en tout cas le 13 à ce jour, et donc ce soir, vous allez certainement aller voir des feux d'artifice et pour d'autres, encore demain. Donc je vous dis euh, bah sur ce joli feu d'artifice, bonne soirée, amusez-vous bien et je vous donne rendez-vous euh, dans la prochaine vidéo où on va aborder un autre sujet. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez euh, comme ça prévenu Et euh, si jamais euh, bah vous l'avez déjà fait, tant mieux. Et je vous encourage à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour me faire comprendre que vous avez aimé et m'encourager à continuer dans cette voie. Allez, bye bye, je vous dis à la prochaine.